Bonjour Chantal, bonjour Normand. J'aimerais parler avec vous de la commodalité. Alors Chantal, quel est ton rôle auprès des personnes enseignantes qui veulent enseigner en commodalité? En fait, c'est principalement un rôle d'accompagnement puis de formation. Euh, donc, à l'UQTR, à l'été et l'automne 2021, on a mis en place des formations de grands groupes. Et après ça, quand les personnes enseignantes étaient intéressées à, à enseigner en commodalité, là, il y a vraiment eu de l'accompagnement plus personnalisé, là, axé vraiment sur leurs besoins. On allait faire aussi une démonstration dans leur salle de classe. Donc, un accompagnement vraiment là, collé sur le besoin de la personne. OK. Et puis, qu'en penses-tu, Normand? C'est pas surprenant ce qu'elle nous dit, en fait. Ce que la recherche nous a démontré, c'est que les besoins d'accompagnement de formation sont importants. Besoins pédagogiques, mais besoins technologiques aussi. Donc, c'est vraiment une balance entre les deux. D'abord, il y a eu des grands besoins technologiques, se former aux outils, et ensuite des besoins pédagogiques. L'autre étape suivante, en fait, qui est arrivée, c'est lorsque c'est le temps d'enseigner, de faire la modalité. Donc, lors de la prestation d'enseignement, il y a eu des grands défis. On parle de surcharge cognitive, d'être capable d'animer et la distance et la présence. Donc, quand même, même après la formation et l'accompagnement, on a des nouveaux défis qui émergent. OK. Excellent. Et puis, euh, c'est intéressant ce que tu dis euh, par rapport à l'animation d'un cours. Et selon toi, Chantal, quels sont les besoins qui sont les plus présents? Bien, en fait, euh, les enjeux que, les, qui ont été davantage soulevés là, par les enseignants lors des formations, c'est vraiment de tenir compte des étudiants à distance. Donc, euh, la crainte principale, c'est d'oublier les étudiants à distance, donc euh, l'importance d'avoir vraiment un écran où on peut les voir facilement puis qui fasse partie intégrante à ce moment-là du groupe. Aussi, autre préoccupation qu'il y avait, c'est que la zone pour l'enseignement est beaucoup plus restreinte qu'en classe, là, en présentiel. Donc, il y a l'histoire des caméras. Donc, je ne peux pas aller où je veux. J'ai moins de liberté là, de ce côté-là. Puis, un autre enjeu, c'était le travail en équipe. En fait, travailler en présentiel ensemble, ça va. À distance, ça va. Mais dès qu'on veut mixer les deux, ben là, il faut vraiment prévoir ordinateur, les micro-casses et tout ça. Donc, c'est beaucoup plus complexe là, à ce moment-là. Mm -hmm est-ce que tu as des coups de cœur d'activités qu'on peut faire en commodalité? En fait, il y a un enseignant qui nous a partagé une activité qu'il faisait auparavant en présentiel. C'était une ligne du temps. Alors, lui, il s'est offert pour faire de la commodalité. Cette activité-là, il l'a vécu aussi avec ses étudiants. Donc, les étudiants à distance travaillaient en collaboration avec Whiteboard Office 365, tandis que les étudiants en présentiel prenaient quand même papier et crayon en classe et pouvaient collaborer comme ça. Donc, la même activité était vécue simultanément avec un support différent ok. Et toi, Norman, as-tu des coups de cœur? j'ai vu un peu de tout, c'est sûr. Mais en fait, ce qu'elle a nommé vraiment, c'est quand on réussit à intégrer la présence et la distance ensemble, ça fonctionne. Donc, les outils de collaboration, les tableaux interactifs, les cartes collaboratives, ou même aussi des activités où on pense, qu'il va y avoir la collaboration des échanges présence-distance. Donc, ces choses-là, vraiment, vont avoir des meilleures chances de succès, parce que comme ça, bien, on va pouvoir combiner les gens à distance et les gens en présence. Ça demande de la préparation, ça demande de la formation, mais une fois qu'on trouve la bonne recette, ça peut bien fonctionner, oui. Excellent. Bien, je vous remercie tous les deux d'avoir partagé avec nous au sujet de la commodalité. Ça fait plaisir. Plaisir.